Bonjour à vous, je me nomme Pierre Lachance euh, au Service national Récit, maths, sciences, technologie, accompagné euh, de mon collègue. Donc euh, bonjour Marc-André merci également là, du Récit, euh, maths, sciences, technologie. La petite vidéo qu'on va vous faire présentement, c'est en lien avec euh, la conception technologique, donc la tâche qu'on vous propose dans l'auto-formation. Euh, Avant de commencer, donc merci à l'OPROF prof d'avoir documenté ce que c'est qu'une conception technologique, on va vous voir ça dans les prochaines vidéos. Euh, merci aussi à la STQ d'avoir publié des guides d'évaluation qui ont été produits par des conseillers pédagogiques et euh, on vous invite à varier les traces que vous faites en conception technologique, par exemple vidéo, euh, les journaux de bord des élèves, etc. Donc, on va vous faire ça et on va vous parler de triangulation, c'est déjà fait. Donc, juste pour compléter un petit peu, Pierre, là, au niveau, euh, juste mentionner les, les guides d'évaluation sont, qui sont accessibles là, dans, dans l'auto-formation, sont issus de, de Nadine Talbot, là, une professeure de l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis également là, de Bénédicte Boissard, qui est CP ou CSS Rive du Nord. Euh, au niveau des traces, oui, effectivement, je pense que c'est le, le fondement de notre auto-formation, faire autrement. Donc, au lieu de faire des traces seulement avec prendre des notes, je fais un examen. Je pense que c'est important justement de peut-être aller vers euh, les jasettes avec les élèves, donc des discussions informelles qui paraissent informelles pour les élèves, mais qui pour nous vont être des sources d'observation, de voir est-ce qu'ils utilisent le bon vocabulaire ou quoi que ce soit, de varier les grilles. Des fois, on voit des grilles qui sont très, très longues, mais on peut avoir plusieurs reprises dans euh, les activités qu'on fait, là, des, des petites grilles rapides. Ça peut être même un questionnaire, un formulaire sur Google où est-ce que je pose deux questions à la fin de la période, je dis aux élèves, OK, vous prenez cinq minutes, vous allez répondre aux deux questions, des questions ouvertes, c'est important, hein? parce que si on met juste des cases à cocher, on n'a pas vraiment une observation de l'élève, ça va nous permettre d'avoir un meilleur portrait, un petit peu, du processus d'apprentissage de l'élève dans les activités. Petite suggestion. La section introduction de l'auto-formation, donc là vous êtes dans la partie conception technologique pour le secondaire, mais n'hésitez pas si vous n'avez pas encore été dans la partie introduction, tout ce que Marc-André vient de vous dire, on vous l'explique, on vous le documente, et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez apprendre et évaluer autrement avec les élèves. Donc, suggestion, consultez cette section-là. Donc, euh, avant de commencer dans une tâche, ce serait peut-être bien de penser à la durée de cette tâche, donc là, ce n'est pas une tâche qui se fait en une période, vous allez voir la conception qu'on vous propose, ce n'est pas une tâche qui se fait en une période, donc c'est quoi la durée, bien, ça va dépendre de plusieurs facteurs, il y en a quelques-uns d'inscrits là, euh, puis peut-être une suggestion, Marc-André, sur quand on a justement préparé une, une séquence, c'est quoi les, les choses à regarder c'est sûr que ça, ça dépend si c'est la première fois qu'on donne la tâche ou pas. C'est sûr que si c'est la première fois, il faut quand même se garder un, un, un certain jeu, là, prévoir peut-être une ou deux périodes, tout dépendant de la durée de base qu'on pense que l'activité peut, euh, peut avoir. Puis euh, aussi, tout dépendant, est-ce qu'on veut changer de local, est-ce qu'on veut aller introduire des appareils nouveaux, est-ce qu'on veut introduire le numérique, le euh, laboratoire créatif, etc. Donc, c'est sûr que ça, ça vient ajouter. Donc, il faut avoir un, un, un bon plan d'ensemble puis pour un petit peu les contraintes qu'on va pouvoir euh, euh, venir euh, essayer de, de moduler dans notre planification dans l'organisation du temps. Aussi, ben, nous autres, l'activité qu'on présente, c'est une activité qui est ouverte. Il ne faut pas s'attendre à ce que les élèves aient la même production à la fin. Hein. Si on veut faire autrement, le côté ouvert est important dans les activités. Donc ça, ça peut amener là, un certain inconfort chez certains, parce que oui, il y a certains élèves qui vont peut-être prendre une période de plus. Que d'autres parce qu'ils ont décidé peut-être de s'investir ou ils ont eu plus de difficultés dans la compréhension de, de euh, certains éléments qui avaient à faire dans l'activité. Puis, comme l'auto-formation s'appelle Apprendre et évaluer autrement, donc vous devrez prendre le temps d'apprendre. Donc, si la première fois que vous essayez une tâche comme ça avec les élèves, bien permettez, dites-vous qu'on est, vous êtes en apprentissage, vous êtes en train de vous former euh, comme prof avec vos élèves, c'est une possibilité. Donc, oui, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que ce que vous faites habituellement. L'autre élément, ben, c'est avant de commencer avec les élèves. L'idée, ce n'est pas juste de donner un papier et dire, allez faire ça. Il y a certaines petites choses à faire. Marc-André parlait des grilles. Ben, Il si faut les connaître d'avance. Hein, ça n'arrive pas à la fin du, de la tâche. Donc, les analyser avec les élèves, leur expliquer c'est quoi, est ce qu'ils comprennent, ce qui est écrit là, ce qui est attendu d'eux. Hein, ça, l'intention pédagogique claire, on vous l'a présenté, je pense, suffisamment dans l'auto-formation. Donc, pour les voir avec les élèves. Tour complet de du cahier de l'élève, évidemment. Donc, euh, ce qu'on donne à l'élève, nous, on nous en donne un qui est euh, numérique, donc on aimerait que les élèves écrivent dedans, laissent des traces différentes comme on vient de dire. Donc, faire un tour de tout ça, dire ben, c'est quoi qu'on s'attend de vous à la fin de cette tâche. Et euh, aider les élèves à planifier. C'est-à-dire que si c'est une tâche qui vous faites en quatre, cinq périodes, D'aider l'élève à dire ben après une période, je serais censé avoir fait quoi? Deux, trois périodes, donc c'est important de voir ça que ça. Si tu permets, juste un petit élément là, au niveau euh, des grilles, là, je, je pense que ce qui est important aussi au niveau des grilles, parce que quand on commence avec des grilles, les élèves, il y a des phrases, des fois, qui vont être des compétences qui vont être écrites dans les grilles. Les élèves ne les comprennent pas. Euh, si si c'est la première fois, c'est peut-être difficile pour l'enseignant d'avoir des exemples où, euh, ben voici ça, si vous faites ça, ben vous êtes probablement dans le, le niveau 2 ou niveau 3 ou le niveau 1, peu importe comment vous l'appelez. Donc, euh, je pense que c'est important d'en avoir. Puis même aussi, en cours de réalisation d'activités, vous avez un élève qui est en train de faire une partie, puis vous dites, hey, « lui, il est exactement sur ce qu'on attend au niveau de la compétence. » Arrêtez le groupe. Prenez le temps de dire, « Regardez, voici la réalisation, voici ce qui a emmené comme réflexion. » Ça, ici, si vous allez dans, dans l'orientation que Jean a été, supposons, bien, vous vous dirigez probablement vers un niveau euh, euh, moyen élevé ou encore élevé. Là. Donc, ça, c'est important de montrer aux élèves comment évaluer parce que si à un moment donné, on veut utiliser l'auto-évaluation et on n'a pas fait d'exemple, les élèves vont, vont mettre n'importe quoi dans leur auto évaluation Puis, dernier petit Truc qu'on vous donne, la tâche qu'on vous propose n'est pas obligé d'être en atelier. Donc, on n'est pas obligé d'être avec les machines outils, etc. On peut y être s'il est disponible, mais en classe, ça peut se vivre également. On a une suggestion à leur faire aussi? Ben, il y a toujours le laboratoire créatif là, qui peut être très, très intéressant là, euh, si on a accès à un laboratoire ou même amener le laboratoire en classe pour varier les outils. C'est toujours le numérique là, qui peut être intéressant. Euh, dans l'exemple du pantin, euh, au lieu de prendre des ciseaux qu'on ne découpe pas sur une découpe euh, vinyle, qui peut découper également là, dans, dans du carton. Quoi, tu Donc là, autrement, ici, on peut vraiment stationner vers des outils numériques qu'on amène en classe ou qu'on va chercher, ça peut aider. Dernière petite chose, moi j'ai toujours euh, pensé qu'il faut faire confiance à nos élèves sur ce qu'ils vont faire. Euh, on a un exemple de photo ici qui a dépassé les attentes de l'enseignant. Donc, quand on se met en tâche plus ouverte, ça se peut qu'on ait des belles surprises. Donc, avant de commencer en conception technologique, on vous a donné quelques trucs. Merci Marc-André d'avoir complété avec moi cette, euh, ces Merci consignes, bien. puis on se revoit. Merci beaucoup.